Mon nom est Samuel Vauvert-Dansoro et vous comprenez que je parle français pour la toute petite constituency qui parle français au sein de l'Église Unie du Canada. C'est mon deuxième mandat comme un membre de l'exécutif. Et j'en suis encore étonné et émerveillé que quelqu'un qui vient du Sénégal, qui est né au Sénégal, qui est arrivé au Canada il n'y a pas longtemps, faire partie des 15-20 personnes de l'exécutif. Comment cela est possible Par la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, par l'offrande de mes dons et de mes connaissances de mon expérience, qui viennent aussi se conjuguer aux dons-expériences des autres membres de l'exécutif. Alors n'hésitez pas, c'est vraiment une expérience glissante et je pense qu'il est très utile et qui montre ce que c'est que l'Église unie du Canada dans sa diversité.